2. Allez, allez, pousse! Hey, tu vas pas laisser te laisser de battre là! Pousse! Allez, encore une! Je vais me la dernière! Allez! Pousse! pousse. Allez, pousse! Oh non, Shake her Look she was a boy Shake her, she shake Salut les derriers, Bienvenue sur Fitness Fusion! Aujourd'hui, le fit tant attendu. On a choisi PJ en premier. Le plus facile en premier. Bon, pour l'instant, il est loin derrière parce qu'il est plus grand. un 90, on l'a mis bien loin. On va pas le mettre à côté de nous. Il fait beaucoup de tennis de table, mais nous, on est venu pour la musculation. Donc, on va on va essayer de lui montrer ce qu'on fait en musculation et lui, comment il s'entraîne. Ok, bon, je peux faire maintenant 6 mois. Il va s'approcher, on va être Donc, je fais 83. Je fait le fort au tennis de table. Parce qu'ils sont arrivés, je veux dire vraiment, pia, pia, pia, pia, Ils ont pris une bonne fissée. Maintenant, passe en muscu et c'est ça vous, le thème, vous suivez mon entraînement. C'est ça. Ouais, okay. suite, on s'entraîne with me. Le premier exo, c'est un peu de la force si vous kiffez en plus aussi. 5 reps, 4 séries et normalement c'est 2 minutes 30 de récup. Donc ce sera peut-être à ah, 2 30, bien, 3 sera, minutes minutes parce qu'on est 3 à tourner. Mais voilà, les gens, si vous faites chez vous, 2 30 de récup. T'as des 70, as des 70 ou pas ici Non, mais en. T'es comme au je, je demande Grande gueule Ouais, mais, grande mais là gueule. il va assumer parce que c'est son métier, tu vois. Il est pas plongiste Donc ça, c'est l'échauffement de PJ. Hein. Et même que moi, il va s'échauffer en montée progressive. Voilà, exactement. c'est pas grave. on a fait un peu d'articulaire avant et on a fait 5 minutes oui, de cardio. Vrai. Le ping-pong, c'est du cardio maintenant Bah ouais Non, mais c'est vrai, au final, ça fait un pourras vert pour ping pong il, y a ouais, pas il, ça, je... il faut savoir qu'il me chambre aussi énormément pour le basket. Donc on se fera ah, un message. de mais ça, je sais que je vais le rooster, donc ça va, je suis, ah, ah, ouais, je suis très confiant. C'est bien, bien calme. Bon, bon, ah, en fait, Lui, c'est pire parce qu'il me critique, mais il s'échauffe, il fait 3 reps pour s'échauffer. Bah, tu vas faire de la force, ça sert à quoi je me le crame juste avant Ah, t'es chauffé un minimum, gros, abuse pas. Par contre, montée explosif C'est quoi tes points forts physiques Niveau de esthétique, c'est les pecs. Mais et je suis pas les fort, Non, c'est un montant. Pecs et poils trapèzes. Il vient de passer de 20 à 35 C'est pas progressif, lui. commence à C'est juste une montée, tu vois, c'est tout. Il y a pas il de... va faire 20 30 40 50 soit non on est venu se blesser de toute façon. Je sais très bien les journées qu'on passe ici. Ah ils nous ont fait travailler comme des chinois hein, ouais, vraiment. c'est bon. Les oh, réveils à 5 heures du matin tous les jours, oh, c'est bon. Excuses, oh. Mais ah. on va quand même le taper hein. on tout tout est là ça, pour ça, taper tout tout quand ça même. gratuitement en plus. En plus. Grave, hein. Non, c'est nous on a charbonné ah. pour finir plus tôt et être tranquille après. Et on vous prépare des dingueries les gars. Ça c'est ta première série. Ah ça c'est ta RM toi tu l'entends là Non mais c'est sa première série là, il est là. mais tu l'entends Il va être à Robin et comme tu sais que moi il peut pas me taper, je te le dis. Je vais lui montrer que même s'il fait un et 10 kg plus que moi, Prendre ses charges. Non, par contre. Donc, tu intérêt à prendre des grosses charges. J'attends. Mais si sur les 60, t'assumes pas, voilà, en voilà. venant comme ça, en piaillant, piaillant, piaillant, on ronfle. Hein. Le mec, il dit, à 70, bras. on verra. Regarde son mouvement. La, la terre, elle bouge de 4 ouais. cm. Il se fait traiter <rire> sur les réseaux. Allez-vous, je ne demi pas. Les gens disent que je fais des demi rêves Il y en extension complète. Il ne fait pas des puis il a des micro-bras. Voilà, c'est Explique aux abonnés. C'est un tiré, Explimo. C'est comme ça. Il se promène comme Il est fort. Il est fort. Non, mais j'assume, pas Problème, Ça, faut abuser un petit peu, 45 c'est bien. Bon là on commence à arriver à des vraies charges, 45 kg les gars, vous voyez il cèdent beaucoup du buste pour rebondir et repartir. Ça s'appelle de la tricheur. Ouais mais tu vois que l'amplitude est complète. L'amplitude complète, mais moi ça touche. Ah ouais, quand même. Ah donc toi tu touches pas Toi tu fais les parties hautes pecs. Tu veux que je me blesses. aux épaules ou quoi Vous voulez que je descende tout comme ça Mais tu te blesses, tu te blesseras si tu le fais jamais. Ah bah une amplitude complète sur tous mes mouvements, tu pourras pas m'en dessus. Les gars, replay s'il faut, mettez post sur la vidéo. Sûr, si tu t'entraînes toujours en amplitude complète, tu vas te renforcer Mon pied Mais tu vas pas <coughs> <Sur les 60. coughs> Tu peux monter m'échapper Oh là là, on souffle, là. toutes les séries. excuses du monde 4, 4 séries Si t'as besoin qu'on te les donne, t'hésites pas ils ouais, ils sont très très bon. mal. On t'assiste sur la montée Je vous montre ce que c'est l'amplitude complète en bas et en haut Regardez le rebond, s'il vous <coughs> plaît Donc vraiment que tu partes d'en bas Non mais vraiment, Ok. toi que Pémousse, d'arriver là-haut Regardez, regardez. C'est possible, tu descends vraiment jusqu'en bas Ça c'est du trampoline, c'est pas de la manipulation, je vous le dis Attention à tes pieds c'est un tatami, c'est pecs, Il rebondit dessus. J'attends de voir une vraie amplitude de la part des nordistes. 75 kilos. Hein. Faisant que 2-3 te craint pas, gros. Hein. J'en fais une. Une complète ou une demi Vas-y, regarde hey, bien. C'est grave. Allez. <rire> c'est mytho. <rire> Ah, je bien. Tu veux que je rebondisse <rire> sur mon torse Moi, je fais pas ta technique. Hein. <rire> bon, allez. Oh. Tu as ce que ça donne bien de ça Là, pour l'aider, je pense. Bon, PJ, t'es une dispute t'en fais pas 10. C'est ah bon T'es un malade. Non, ah, faut le cramer sur la première série parce que derrière, ça va être dur. Il a dit, il fait du 5 et toi, tu veux le cramer sur la première. Vous voulez un tuto ou ça va Montre que tu rebondis pas déjà, ce sera bon. <rire> bien sûr que je rebondis, frérot. Au moins, il assume. Allez. J'ai vu les fesses se lever c'est nos reps. Hein. Non non, c'est juste pour se mettre en place. Non, hein, il pousse bien avec les jambes aussi hein. Pouah. Ouais ouais. Franchement, ah, on pouvait pas dire que j'ai rebondi là. Non, là c'était propre, c'était propre euh, en touriste. Eh c'est grave hein, 60 kilos, the B Tu, on où... la la première première derrière, même, tu en t'assure ou La après derrière c'est une soirée hein. Non non, bah, non, mais, non mais ça peut être Sérieux Eh hey, c'est mon poids de corps là. Comment ça tu fais pas 60 kg, t'abuses. Quasiment. Non, par contre, arrache-les là, allez. Allez, gros. On en a fait 5 t'as intérêt d'en faire 5, je te le dis. Allez, fais les 5. Non, c'est pour la montée. Moi tu te crampes pas. 1. Allez, Deux, 2. Allez. Garde les talons dans le sol. 3. Qu'on Allez, pousse ouais. Eh hey, tu vas pas le laisser te battre là Pousse Allez, encore une. Va encore me chercher une. la dernière. Allez Pousse je, On est là. On... Allez, pousse. Allez, pousse Pousse, pousse, Allez, Pourquoi tu peux chercher une Tu Je voulais voir si elle passait. Tu voulais la sixième ème plus pour lui, non Non, non, au moins j'ai. Lui il en a encore deux dans le coffre, je te le dis. Moi je passe à 50 direct. Je travaille jamais à 60 mois. C'est des charges de charger ça. Regardez comment il s'entraîne. Allez. Non, mais lui il fait semblant là. Prends les 70, il C'est fait puis C'est ça, Pimous Ouais. Allez quoi. Après je prendrai le chrono voir. Un peu combien de temps on a de repos Allez Vas-y, cherche une grande amplitude comme ça, ils vont pas critiquer. Easy. Ça c'est pour Alex. J'en avais encore là, t'inquiète, j'en avais encore 3-4. Ah, en fait, on a fait 10 12. Ah ouais. en, détente. Oh, en vrai, on fait 4 séries de 12. Hein. Je te l'ai dit, 60, je travaille à la barre. Et les aterres, c'est trop facile. Allez, passe la deuxième. 1, 2, 3. Easy. Encore une Moi, je suis mon programme les gars. Il est chaud, il est chaud. J'ai l'impression d'être venu faire du cardio. Comme il fait malin. <rire> Allez, tout seul, par contre, tu oui, es là. Bien cramé quand même. Fais-les fais en slow mo fais 12. Je ferai pas 12 sur la dernière si je vais en tempo, je le sais. Ah j'en ferai pas 12 sur la première. Il garde les 60 hein Ouais. Il a son ego hein La cinquième, elle va être dure. Juste... Deux. 3. Okay. Deux. Attention lève pas les fesses. 4. C'est euh, prêt, hein? Ah, euh, mais je veux ah mais en pas en ré... perdre la face, hein? J'en aurais fait 15 sinon. Je te jure, il veut pas perdre la face. Allez, gros. Combien? 50? Oh, tu vas en faire plus que 5. Hein. Allez. On oh, les utilise pas, il y a des poils d'araignée. 5? Ah, gros. Encore, encore. Il est sec, hein? C'est bon ça. Ouais, il est sec. le est du corps, il est. Bien, bien. Il est sec. J'ai encore un peu de grêle. Sec, bonnes épaules. Allez. Je vais dire à lui, il n'y a jamais tu le dis. Je vais pas en faire beaucoup là. Allez, allez, allez, monte ça, monte monte les. Boum Oui Allez Eh oui, tu sera très bien. Sinon je vais pas réussir à la prochaine. je vais faire 4 x 5, moi je l'ai annoncé. Tu l'entends bah, c'est son ce programme, il connaît en vrai. Là il est dans sa zone de confort. Chaque mois vous avez un nouveau programme avec les télés. Ouais. ouais c'est la première fois que tu testes cette séance. Dis leur bah, qu'il faut qu'ils rejoignent le nôtre, parce que des séances comme ça, si ah, c'est bon quoi. Qu on voir en vidéo. Il y a un <rire> petit programme, si vous voulez être si, si, si vous... vous voulez des hommes, vous <rire> des fusils d'homme, le On en fait, l'a déconcentré, ça y est. Ah mais je pense, voilà, eux leur rêve c'est de fusionner les deux. Je suis la fusion parfaite Je suis quasi aussi fort que lui et aussi sec que toi, tu vois, c'est ça la fusion Non, non, tu m'as d'esthétisme. Attends, je vais me la faire en tempo parce que. T'entends, t'entends Non mais est-ce que t'entends comment il se la pète Va en chercher une 6 si t'es un homme. Jure plus, fait le malin. Allez, va en chercher une 6ème, vas-y. Ah ouais, ouais, ouais. Oh oh oh oh. Il est parti de la chercher. Ah. Difficilement, mais il est parti de la chercher. Oh putain, j'ai tout le sang dans le crâne. <rire> mais, mais tu vois, mais... c'est bien, bien de varier aussi. Regarde oh, le split. Allez, gros. Tu laisseras à PJ après, il va en avoir besoin. On a fini bah, C'est vrai. Voilà, oh, ça y est, hein. c'est rien. On passe à incliner après. Moi j'ai fait mes 4 x 5 à 60. J'attends qu'on passe à la partie muscu. Ouais. Allez. On ne prend pas 4 minutes de repos non plus. Déjà on est à 2 minutes. 3 minutes maximum. Ah. Allez. Dernière série hein. Ouais. Allez. mon se montre les Alter max Au <rire> moins ils vont pas chipoter. Voilà. Allez. Ah ouais. Allez c'est bon. c'est bon. Il m'a dit tutoie. Elle n'allait pas remonter. J'allais me taper la fille. 12-12-8-7 c'est très bien. C'est beau Bon, je vous propose, les gars, on va se passer écarté, incliné, 8 reps. Dès que tu as fait tes 8 reps, on colle les haltères. Quiz press. Okay, 8 reps en serré. Si c'est trop dur, juste en développer neutre. Oh, bien, mais chaud. voilà, souvent collé comme ça, c'est hardcore, mais ça se tente. Let's go. Là, tu vas prendre un peu lourd quand vas prendre pour bien, le hein. quiz press, non oh, Non, mais t'es mort, là. Moi, je prends du 18 à l'écarté, je pense. 18. Ah non, on va attends, t'es 20. Ouais enfin, c'est bien. Mais 18, c'est bien aussi après. Hein. J'ai pas 18. Vous avez pas 18 Non, non, non c'est 15-20, c'est vrai. Combien de reps 8, 8, 8, 8 écartés et 8 okay. en prise serrée. Il a des jordan au pied, j'avais pas vu. C'est un basketteur. Il a bon goût. Hein. Oui, c'est un basketteur, un hein, pont mais c'est pas un gars de la monsieur. Je suis d'accord. Oh, c'est pas tes t'avais au coucher tout à l'heure, ça Non, non, t'as mal vu. C'est là que tu fais baisser la vue oui. <rire> Ok, c'est là. Ça va. À cette prise-là, ça a l'air léger quand même. Non, en gros, une fois que t'as fait l'écarté, je te jure que ça, ouais, ça passe vraiment bien. Ça fond. Mais je pense que le plus dur, c'est l'écarté. Ça va m'enculer les triceps, moi. Non, je vais pas vous mentir, 20 kilos, ça va. Est-ce que tu l'as vu ou pas la vidéo Genre, on est encore à 2-3 000 abonnés et il vous a croisé dans les toilettes d'un salon d'expo. Avant, c'est le moment que je fasse ma série. J'ai jamais vu. On se changeait, non Ouais. comme ça. On va en parler pendant le chat et pense. Oh là là Pourquoi t'en parles maintenant On va manger à table, on va se poser, on va en parler. tranquille. un peu. Là, c'est mon moment. Il est rentré, il a poussé la porte, il a fait. m'en parle depuis toujours. Bah ouais. Je lui ai dit non, on va aller les voir. C'est à ah, faire coller les altars, coller Ah oui pardon Ah fitness boutique ouais Ouais voilà, fitness boutique Lance. Et ça c'était cadeau tu vois C'était léger hein, t'as fait semblant Pas trop léger Bah si moi je trouve ça léger c'est vraiment... Ça je te dis c'est assez léger Mais moi je prendrais pas beaucoup plus, je prendrais 22, je vais essayer les 24 mais... Sur les cartes en fait, il faudrait réussir ouais, à bien acheter quand même Après on peut prendre deux paires d'altars ouais. Easy Ok, c'est très bien vin. Ouais ah, c'est bien. Vin c'est parfait pour moi. On mon va vascularise un petit peu. Les gars, je vous vois en panique. Par enfin, contre, on va faire un peu de coucher barre à 140, je pense. En série de 12. On va prendre le PR de PJ, on va s'amuser. Tu crois que c'est mon père, 140 C'est quoi 150 C'est série de 15 C'est bon, série de 10. J'ai fait 155 il y a 2 ou 3. Bon, série de 8, 9. Je pense que là, je suis au-dessus. C'est beau, il hein, y en a pas beaucoup qui font 150. Tu que bon, les gens ils se voient maigre. Au cas où. Hein, tu jure que c'est vrai. Les gens ils pensent que t'es une merguez en vrai. <rire> non, mais au moins tu il sais. me Il fait 1,85, 86 kg je crois. 85, 86. En, en étant, étant sec. Hein. 1,83, 85 kilos. En étant sec. Taille plus 1. Enfin, moi je vais et petit. En moi je suis dans... comme Malik je suis tout trapu donc normalement ça devrait être. Putain moi ce deuxième exo... Serré il me pète hein les pecs. Ça m'est déjà arrivé moi je croise un mec à l'aéroport, 2 mètres, 110 kilos. Il me dit... Et ah, moi tu t'es tout petit je t'imaginais énorme. Comment ça Puis Je dis frérot j'ai jamais menti ah, je suis à 83. Ah non ah, ouais, il se rend pas compte. si bah non tu te rends pas compte. Forcément en, en photo ça illusion pas la même chose. En photo tu fais illusion de ouf. Non mais là ils nous ont mis au même niveau, mais on fait pas la même ah, taille hein. ouais. J'étais un peu plus sec, mais j'étais pas, pas beaucoup plus volumineux, j'étais plus sec ah, hein. C'est quand vous reveniez de je sais plus vous étiez tout bronzé là, vous étiez vraiment incroyable C'était pas, quand C'est le Marrakech je crois une fois, en fait le bronzage énorme. ça joue aussi Je le sais Moi c cet été là, je m'entraînais peu, mais j'étais grave sec Mais j'avais perdu de la masse C'est le soleil mais En fait, Même nous voilà, en Italie bronzé. on rendait trop bien Nos meilleurs chefs c'est en Italie, à chaque fois l'été, on est bronzé, bien, on ah, ouais, bien Ah ouais, ça fait toujours plus stylé Développer épaule, ah un bras, debout. Donc un oh, alter, gainé, bam. Je déteste cet exercice. Après, on change. Travailler les abdos, c'est bien. Fait du crossfit vite, allez. On a pris 24 kilos là, pour un développer terre et une main. Debout, ça va le faire. Vous voulez en tester un oh. peu plus ben Non, bien, non, hein. c'est bien. c'est bon. Franchement, je préfère à la limite finir avec les jambes, mais prendre une vraie pas charge. plus lourd, je comprends. Ah, je je vais m'en rendre compte tout de suite. Si je choque la première, je sens que je vais pas le faire. Je prendrai 24. Je pense ah, bah, que c'est lourd. Ça 28. me paraît lourd. Hein. En fait, c'est pour se mettre en place. Ouais, voilà. C'est la pour se mettre en place. Ça va le faire Ouais. Non mais eux ils ont fait une prépa avant de nous ah avoir ouais non, non mais, mais Je le sais, j'ai reparti une mieux. semaine Maroc, au Maroc, je... tout ça. Pour entraîner, ils ont fait un... Ils sont dit en voile on va se préparer. <rire> un camp d'entraînement ils ont fait pendant <rire> on là-bas. Ah franchement c'est chaud, 28 kilos c'est propre. <rire> c'est énorme 28 kilos. Ah, ouais, ah mais toujours pareil, le plusieurs en fait c'est obligé, d'être hyper gainé. Ah, J'essaie la première à ce poids là, mais sinon je passe au 24. Avec les grosses épaules que t'as, les épaules ah, de dopé, là. Ah mais elles sont pas fortes. Nickel, mais sûr tu vas les faire. C'est toi le plus fort en fait. Je me casse plus. le dos. Oh Jen, tu veux que je te mets des kicks, ça t'oublie pas comme ça. Non, tu vas le tuer si tu fais ça. Comme l'abîmer. Allez gros. Je vais le, le si d'un côté, je te commence par le bras faible. Reste gainé, reste gainé. Allez. Boum. Allez. Boum. Tout seul. Reste gainé. Je t'assure. Allez, je t'assure. Allez. Encore une. Est-ce qu'un jour dans ta vie, tu pensais que tu allais te faire assister par quoi ouais. <rire> Non. Oh c'est du jus Ah oh, ouais non, tu te fous de ma gueule non, oui. Donc on était en neutre après. C'est un peu plus, plus dur. dur. Oh, c'est bon, regarde, tiens, en neutre. En supplication, peut-être Ah, t'es à l'aise, hein. Quel hélice. Tu sais, au fond sais. de moi, j'ai un peu envie que tu te blesses. Je veux la vérité T'es pas marocain, t'es italien, donc c'est bon, j'ai aucune chance que je me blesse. Fais en neutre, fais en neutre quand même. Juste pour... Mais tout le temps, c'est s'attaque par mon bras faible. Ça, j'attaque bras droit. Ouais, je savais pas que c'était le gauche. Mais. Ouais, j'ai du mal bras gauche. Tu connais pas ton bras faible Non, mais je suis juste que je que goût, dit que c'était le, le bras gauche, ton bras faible. J'ai vu direct. Hein. Je veux que du drop, une pangue. Combien de série ça 3 3 Yes Après, c'est quoi cet end push-up Je le sens gros comme une maison. Ça. Ouais, c'est sûr. En équilibre, hein, sans le mur, on n'est pas des. On n'est pas des chiennes ici. L'équilibre, oui. Après, ça va être compliqué, mais je peux peut-être faire 2-3, je pense. Il tient, il tient. Franchement, il tient. Eh tu chez nous, là Mais Ça bouge. y est Et latérale Ah, elle un peu un exercice de... C'est vrai, hein Ça m'a épuisé, là Je te jure j'ai tout donné les trois premiers exos, j'ai plus du... 15 Oh, t'abuses 14, c'est bien J'ai pas 14, ok 3 séries, 10 reps, 1 minute 32 récup, une 15, une 30 easy Les trapèzes, non, mais l'auberge, ah. je... aussi, ah ouais, nous tous les exercices. Travail le, le dos, ah, c'est oh, aujourd'hui, c'est full body. Vous êtes de ces jaloux, mais moi, au moins, il travaille pas coudes. mal après. Il travaille à ah, 15. Moi, je prends 12. Hein. Moi, je suis là pour faire des vrais mouvements. Les épaules, ça va là-dessus. C'est n'importe quoi, ces épaules. Il m'énerve. Il me parle, toi aussi, tu bascules. tu avance même la tête. <rire> c'est pas vrai, si c'est vrai. Ah. <rire> Combien 10, ça oui. Ah, je prends plus léger, moi, ouais, ouais. pas de problème. Non, là, ça, là, ça boit suffisamment. Ça, ça vaut 10 est ça propre. Bon. Bon. Être propre, ça veut dire quoi Ça veut juste dire pas prendre de risque pour se blesser. C'est ça. Mais qui est d'autres muscles qui rentrent en jeu Il le Ça c'est grave, c'est pas important. Tu vois je veux dire, bien sûr que si tu fais du rowing, le but c'est pas d'être debout et de faire ça pour faire tes trapèzes. Non, ah, mais je suis pas un gros ta attaqué. Si tu vois, il y a un moment donné. c'est quoi le problème <rire> Vraiment, tu prends pas céder. de risques. Au contraire, ça permet de, pa de passer des paliers quand tu bloques. Faut forcer. Après, sur des exos comme les élastiques intacts, je comprends des fois. Moi, ça dépend des séances aussi. Des fois, je prends plus léger parce que c'est des petits exos. 10, 12. Tu vas pas sentir les épaules bien. Pff, tu vas les sentir mais pour moi t'es en endurance limite. Et je pense que c'est propre à chacun, moi c'est vraiment en série longue que je vais les sentir et en mouvement bien strict. Ouais mais en série longue, t'es plus en volume. Ouais faut mettre un minimum de charge quand même. Longue c'est du 15-20 Moi ça va encore je trouve pour un petit muscle c'est raisonnable. Dernière série les gars Déjà, waouh c'est wow, facile ces entraînements PJ. Non mais il y a encore des pompes à l'envers je crois non Ouais. J'ouvre ma gueule mais on est loin d'avoir fini c'est dur, il arrive. Non, mais ça fait du bien, alors. il arrive après. C'est très dur. Tu fais en déficit ou bien direct au sol En iso. Isométrique. Je faisais une période. Comment ça en isométrique Tu restes statique pendant 15-30 secondes. Oh non. Gros, ça pique. C'est mental, en fait, plus que qu'autre chose. L'avantage, déjà, c'est que c'est beaucoup moins contraignant pour ceux qui ont des douleurs et tout, tu vois. Ça va être dur. Ouais, c'est comme si tu prends la barre, tu la mets là, en fait, et t'attends. Ouais, mais pas pour attendre. Ouais, non, je sais. Oh non, ça va être horrible. Ok, c'est bon Ah non, c'est à À Pims. La dernière. Vertical ISO. On se met à peu près à 90, on tient le max Nous on suit. le max, se, on se chronomètre Si tu tiens 30 secondes, je tiens 30 Là tu essaies de faire ton meilleur temps, c'est ça Bah j'ai jamais fait, donc j'ai pas de temps à battre Mais ouais, ouais, là je reste le max Donc si on fait une seconde de plus que toi, c'est bon Exactement, Allez. mais après j'ai deux séries hein, Pour te battre. Ah ouais, à 90 Allez ah, les gars, testez chez vous C'est pas facile ça Bras bon, à 90, là l'épaule elle est en train de morfler On a 10 secondes c'est tout 11. Qu'est-ce qui s'est passé non, non, Franchement, c'est dur. Go Bien, bien, bien. Et le sang qui monte à la tête, c'est normal Ça fait ouais, partie de l'exercice. Souffle, souffle. Je suis à combien T'es à 12 secondes. Ok, une seconde avant Non, page. fallait que tu fasses ton max, ah. t'abuses. Vous peux encore beaucoup tenir euh, 20, je les tiens, je pense. Mais là, j'ai des douleurs cheloues au bas du dos. J'ai fait un soulevé de terre euh, oh, pour une vidéo, dit, je me suis donné un faux Et je me suis un peu une blé. Du coup, je fais gaffe. Go. Allez, résiste résiste résiste. T'as fait les cuisses aujourd'hui Albinot 9, 10. Bon. Il mort. Je te le dis, j'ai compté au moins le 15. 15. Oh l'escroc, les j'en reviens pas. J'ai pris une crampe dans le dos moi. J'en ai souvent moi des crampes à la con comme ça. Il a un petit cul Faut ouais, hein je... de squat. Faut s'hydrater Faut s'hydrater. Il m'a dit. T'as mangé quoi de bon hier soir PG Mato. Allez. Non c'est trop. Il nous fait à 5 cheats par semaine. Mais légers, légers léger. Des les doubles bifs là, les nouveaux, là, les... Enfin, les nouveaux, les signatures. Ouais. Tu vois lesquels Ouais. Ça, un double. Bon frites, eau et un cheese. Je te jure que tu manges de manière raisonnable. Non mais c'est pour ça que c'est un petit meal mais c'est pas abusé. C'est pas, je pas, je pas rebat comme la vidéo cheat meal de l'extrême que vous avez fait là. Ou non, non. <rire> ça a empilé des hamburgers dans le four, après ça a mangé. Oh, C'était n'importe quoi. T'es à 20 Des pancakes et tout. Là je suis rabat, hein. Va à, 30, va à 30, va à 30, va à 30. <rire> Vous vois en double. <rire> va à 30. C'est ah, le dernier exemple. Après il y a les dips, 29. Les dips en 30 Bien Joe. 30 Battez ça chez vous les gars. 30 Ouais. T'es en détente en vrai. J'étais en détente bien là, tu oh l'as vu Un sacré grand délire On faisait la tête au sol, nous on discutait, on n'a pas fait <rires> gaffe tu sais Et à la vidéo Ah sa mère Ah là c'est un avantage d'être léger tu vois Ah bah oui Un tâteau stylo que, que je lève Go <les s'dassion _> Tu vas le remettre dans ton programme ça va Lino <les s'dassion _> Ça moi je le fais, hein. mais lui je sais je push-up, pas en ISO. Ça c'est bien les gars, si vous voulez mieux ressentir vos épaules fin de de série. Bien, si En fin c'est bien En fait vous êtes moi fond. je le fais en mouvement quand c'est en premier ou deuxième ouais. EXO. Là ouais. théoriquement on a quand même les épaules un peu cramées. Et je l'avais jamais testé pour être honnête en ISO. la première fois que je mets dans mon programme. Mais, euh, mais là, là en bien. fin de sens tu serais capable quand même de monter et descendre je pense. Ouais ouais prendre. en faire quelques unes, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Bah allez, là faut que je batte 30. J'ai démarré déjà le chrono. T'as pas le droit de battre 30 hein. T'as 3. J'ai envie, envie de mettre des kills. J'avais pas envie de mettre des 15. J'ai marre. Encore 3 séries Ouais. Ouais. Mais tu vois, je me sentais mieux sur un. Oh j'avais plus écarté les mains. Ah le mauvais départ. <rire> D'ailleurs, je m'étais trop serré moi. Go. Ouais, <rire> c'est en dynamique. Non non non non. non, non triche ça, pas, ça s'appelle de la triche. Pourquoi C'est plus facile Descends, tu penses En dessin, bien sûr. Bah tu t'étonnes moi. C'est largement plus facile. Ouais mais t'as bien vu j'ai fait 30 sur la première. Pas mal. Moi c'est plus le bas du dos qui me fait souffrir. <rire> 20, on est bon, faut aller manger. Manger quoi Commence pas, hein, parce que demain je vais être gros pour euh, le fit avec Alex, il faudra pas venir pleurer. Je vais juste aller mettre mon genre, j'arrive. Genre en un repas il est gros. Ouais, c'est mal me connaître. Il est en lutte déjà. Tu aurais dû léger, on devait les Jordan. 8. Bah ouais, mais moi je fais les cuisses, donc je suis plus lourd, tu vois, c'est ça le truc. C'est moi qui se <rire> moque. Et j'ai des mollets aussi, donc ça compte. C'est parti en couillou. Dips, laissez les gars. Trop, ah, au poids du corps, c'est bon. <rire> moi, je me laisse au poids de corps. 3x8 au dips. Ouais. Assez droit, comme ça on bosse les triceps. En gros, moi c'est la séance push, donc pec, épaules et on finit avec les triceps. Ok, okay. triceps, je fais jamais, tu vois. Mais comme Alex, je fais pas les bras en fait. Belle lui c'est. Tu reviens de haut la cage. Tout il trempe dans le local. On se tient droit, hein, c'est ça Mais de toute façon tu pourras pas trop t'inquiéter, tu vas me mettre des coups de tête dans la barre. montre toi tu en fais plus que lui, s'il te plaît. Ah moi j'y vais au poids du corps, non plus. La je plus peux pas sorte. me lester, ça me fait super mal moi Edith. Ah, attention je crois que la ceinture tu l'as pas mis à la taille. Tu sais quand t'as des grosses crues comme moi c'est déjà compliqué. Et du coup ça te permet de faire des demi-reps aussi, c'est ça Après j'ai pas des demi-bras moi donc euh, <rire> chacun son truc. C'est vrai tu fais pas, tu, tu te laisses pas sur les dips Je me laisse jamais. Non c'est pas en fait que je veux pas me lester, c'est que déjà rien que pour la démonstration avec Jessim, je me suis blessé à dernière fois, je fais presque jamais de dips. Ah ouais C'est un mouvement qui convient pas du tout à mon corps. Ouais tu l'aimes pas. Je préfère faire euh, rien. <rire> c'est bien. Ouais tu fais pas les bras quoi. Ouais c'est vrai frère, je te jure que c'est vrai, c'est clairement ça en fait. Ah, ben, c'est pour ça que je les fais pas. Je préfère me concentrer sur des points faibles. La même morphologie fait c'est moi j'ai l'impression Ouais, ouais, c'est sûr. Genre vous non, mais je suis normal. Bah et alors euh, pas encore Tu le dites de ta sexualité Non mais bon, que les femmes regardent, d'accord, mais vous On est dans le body, on analyse les corps. Bah oui, c'est normal, y a rien. Y a rien, <rire> c'est ça. Non, demain, lui avec Alex, comment il va être hein Moi j'ai hâte de le voir. Pourquoi Lui, il est fan d'Alex. Il est fan. Il m'a dit, je veux sa vie. <rire> Dernière série nous. On... Allez, fais un petit cul complète, sinon on va casser la tête. Mais tu veux que je saute aussi frère non La c'était du cardio, une bonne séance de course à pied. Ils ont arrêté un peu la muscu. Vous t'es en transpire, t'es pas bien. Vous malade, il a rien regarde. Je sais pas si c'était une super séance avec le PJ. Il y a ce CWM disponible sur le site. Le site, c'est quoi exactement en anglais? traîne micom Il y a aussi les nôtres depuis peu. Donc, jeter un coup d'œil, Tu c'est vraiment si je veux être comme toi, j'ai ton alimentation, les compléments que tu prends, comment tu t'entraînes et vraiment le but. Voilà, ça permet un peu aussi en fonction de votre physique de départ et à qui vous voulez vous rapprocher le plus. Voilà, on a tous une génétique différente, mais le meilleur moyen d'atteindre un objectif, si je veux être comme Joe ou quoi, bah, c'est de m'entraîner et de manger comme lui. en ayant son lifestyle que je pourrais me rapprocher de son physique. Et ouais. on n'a pas triché, les gars. Vous avez vraiment nos séances, notre alimentation, nos compléments. Il y a tout ce qu'il faut. Donc allez faire un tour. C'est 30 euros par mois, les gars. C'est C'est donné. Même pas 29,90. Voilà. Ah, ils jouent. Hein, ils ils sont hein, forts, Ils sont forts. C'est mon état. Hein. On les connaît pour ça. <rire> Donc allez faire un tour. Puis euh, voilà, on peut conclure. Un on peut se mettre à poil. Tout allez. Il, à il veut, il veut, il veut des, chaîne, des bâches. Indiens. Sur notre chaîne, il n'y a que des hommes. Tu vas te régaler. Tu vas recevoir des petits là. C'est vraiment un T-Rex. Tu ça sentais ça Je l'ai dit, je suis trop petit. Regarde mon mouvement, il est ridicule. Bah beau physique les gars en tout cas. Merci. Pensez à prendre les trains esmis. Vous voulez en faire un petit code promo quand même Offrez leur une oui, semaine ouais. gratuite. Ça, je Comme suis ça sûr. vous avez une semaine pour tester gratuitement leur programme. Ouais. Les gars, il y aura une semaine gratuite au moins. Vous allez voir tout le taf qu'on a fait là pendant les 10 jours chez Body Time. On nous a exploité. Hein. C'est gratuit, <rire> profitez-en. <rire> testez si vous aimez. Gardez-le et vous aurez notre physique. Donc le physique de Pimous ou de PJ, choisissez. On va dire force et fun. <musique>